Je suis euh, Jean-Vincent Géhano, dont l'hologramme est en partie gauche, par ailleurs. Et euh, Les électeurs de la circonscription, effectivement, ont montré qu'une candidature de gauche, avec plus de 35% au premier tour, pouvait conserver la députation sur cette, sur cette circonscription, pour avoir un député, une, une députée fondeuse au maximum. Le 10 mai dernier... Et cette date symbolique, si vous avez la mémoire, le 10 mai dernier, donc je décidais de me placer aux côtés de Nathalie Perrin-Gilbert, comme une évidence qui s'impose. Je suis l'un des fondateurs du Fonds de Gauche, ayant contribué à la création du Parti de Gauche sur le Rhône et en région Rhône-Alpes, j'ai participé à la campagne de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de cette présidentielle. Et vous l'avez montré sur cette circonscription, vous voulez une députée, un député rebelle et insoumis. Ne cherchez pas plus longtemps. Ne cherchez pas plus longtemps, rebelle et insoumise, Manifestement, Nathalie l'est, indubitablement. Nathalie est une femme forte qui s'est montée au créneau, comme elle a encore fait au Conseil municipal hier, en n'hésitant pas à apostropher notre GG national, interpellée à la fois sur sa mensuétude, chronique sur les agissements du GUD à Lyon et des nervis de l'extrême droite lyonnaise, et sur la part belle laissée au privé pour l'ouverture des places de crèche. Rebelle et insoumise à la ville, comme à la métropole, Nathalie y porte aussi sur nos propositions. C'est son entêtement qui fait que, par exemple, le beau projet de la, de la Martinière va voir le jour sur la base d'un projet respectueux du développement durable, avec des agriculteurs locaux qui ont fait le virage vers le bio, projet porté par l'association Almarc qui privilégie les circuits courts, écologiques et responsables, à l'image de la monnaie locale de la région lyonnaise, qui sera acceptée et qui met chère. L'économie sociale et solidaire, mais il y a ceux qui en parlent, et à celle pour qui c'est une vraie priorité dans la bifurcation écologique pour laquelle toute la, so la société doit s'engager. C'est pour moi la règle verte du programme l'avenir en commun en application. Nathalie Perma gilbert depuis son élection à la mairie du 1er arrondissement de Lyon, portée par l'alliance Lyon Citoyenne et Solidaire, mène le combat effectivement contre la macronisation des pentes de la Croix-Rousse et la féodalisation de la métropole avec une ardeur sans faille. Elle et son équipe sont un point d'appui essentiel pour une orientation de gauche alternative sur notre agglomération. Député de notre circonscription, je lui fais confiance pour porter nos engagements partagés à l'Assemblée nationale, comme la dessus prendre ses responsabilités en appelant à voter Jean Luc Mélenchon au premier tour des présidentielles, et je sais que ce n'était pas forcément simple pour elle, puisque elle a quelquefois des petits boutons avec Jean Luc Mélenchon, mais elle a, su, elle a su situer sur le programme et sur le programme essentiellement. J'appelle donc mes amis et camarades à faire fi de leur appartenance partisane. Tous les électeurs de gauche à ne pas se disperser au premier tour, à la rejoindre. Elle seule est en mesure de l'emporter les 11 et 18 mai prochains pour garder cette circonscription à gauche.